Bienvenue dans cette vidéo LibreOffice consacrée au zoom. Tous les modules de LibreOffice disposent, dans la barre d'état, d'une zone et d'un curseur de zoom. Dans tous les modules, le contrôle molette de la souris permet d'agrandir ou de réduire le zoom. Nous verrons quelques astuces d'utilisation pour Calc et Writer, mais commençons par Draw et Impress. Les touches plus et moins du pavé numérique agrandissent et réduisent directement le zoom. Mais surtout, la touche divisée du pavé numérique zoome sur la sélection. On utilise la touche étoile du pavé numérique pour rezoomer sur la page entière. Si je prends une autre sélection, la touche Diviser affiche la sélection en plein écran. La touche étoile revient sur la page entière. Draw et Impress regroupent également ces fonctionnalités dans la barre d'outils Zoom. Dans « Calque », zoomer sur la où les plages sélectionnées se fait par un clic droit dans la barre d'état sur la zone « Zoom » puis « Affichage optimal ». Nous pouvons par ailleurs appliquer ou non le même facteur de zoom à toutes les feuilles par « Outils, Options, Calque »« Affichage »« Zoom » Synchroniser les feuilles. Dans Writer, nous passons fréquemment de l'affichage 100% à l'affichage page entière. Le curseur de zoom permet cela d'un clic car il repère ses facteurs de zoom par des tirets. Page entière. 100%.